Bonjour, c'est Pierre Huguet. Vous connaissez certainement Cyrano de Bergerac, moi j'adore, et en particulier la scène où il invente sept moyens pour aller sur la Lune, et ça pour protéger les amours de Christian et Roxane. Alors nous, on va pas aller sur la Lune, et je ne sais pas quels amours on va protéger, mais on va essayer d'inventer plusieurs manières de faire dire l'étage à son téléphone quand on est dans l'ascenseur. Alors pour donner un exemple de ce qu'on veut obtenir, je vais enregistrer avec une caméra, un micro l'étage affiché par l'ascenseur et le son de mon téléphone et je vais enregistrer en simultané une copie de mon téléphone. Alors les voisins vont me prendre pour un fou, mais je vais quand même aller essayer ça dans l'ascenseur de mon immeuble. Rigolo, non, ce téléphone qui nous dit l'étage. Maintenant, on va passer à la réalisation. Alors, comment on pourrait bien faire Eh bien, il va falloir utiliser des capteurs. Donc, faites la liste des capteurs que vous avez sur votre téléphone et essayez de voir comment vous pourriez vous en servir pour calculer l'étage. Alors, il vous faut du temps faites pause vidéo et puis revenez dans 5 minutes avec des idées alors vous avez vraiment cherché alors si vous êtes plusieurs présentez votre idée à votre voisin essayez de la valider est-ce que ça va bien marcher est-ce que ça va pas marcher refaites une petite pause avant de continuer bon ben alors on va y aller et on pouvait dire, au oh dieu, bien des choses, nous en sommes, comme dirait Cyrano. Alors, il y a plusieurs solutions, il y a pas mal de capteurs sur votre smartphone. Il y a l'accéléromètre, sur certains, il y a un baromètre, il y a un chronomètre, il y a des capteurs de luminosité, de proximité, il y a la caméra. Alors, on peut utiliser l'un ou l'autre de ces capteurs, ou plusieurs ensembles. C'est souvent ce qui donnera les meilleurs résultats. Alors ici, nous allons voir la solution avec le baromètre, et nous verrons plus tard les solutions avec l'accéléromètre et le chronomètre, par exemple ce que nous allons utiliser comme propriété physique pour mesurer les étages c'est la baisse de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude alors cette baisse elle a été mesurée par Blaise Pascal justement au début du 17 siècle elle est de 0,12 hectopascal. Un pascal c'est 1 newton par mètre carré alors quand on monte d'un mètre la poids sur un mètre carré baisse l'équivalent d'un mètre cube d'air soit 1,22 kg fois la gravité 9,81 ce qui nous donne 12 newtons par mètre carré ou 12 pascal à chaque fois qu'on monte d'un mètre alors cette pression on va la mesurer avec un capteur qui est un baromètre il faut donc que votre téléphone soit équipé d'un baromètre ce qui n'est pas systématique c'est le cas des nexus 1 à 5 et de la liste de téléphones qui sont indiqués à l'adresse ci dessus par ailleurs, le composant barométrique n'est pas présent de façon nominale dans App Inventor il faut le charger pour pouvoir l'utiliser. Alors, avant de commencer à coder, on va préciser l'algorithme que l'on va utiliser. Premièrement, on va définir la pression au sol ou la pression à l'étage 0 comme la pression de référence. Deuxièmement, on va ensuite mesurer en continu la pression et à chaque fois que cette pression change on va calculer la différence pression de référence moins pression actuelle comme la pression baisse cette valeur sera positive quand on monte on va ensuite diviser par 0,12 si c'est en hectopascal ou par 12 et si on est en pascal pour obtenir la hauteur en mètres ensuite on va diviser par la hauteur de chaque étage que l'on définira comme une variable et on obtiendra comme ça le numéro de l'étage Enfin, on va arrondir à l'entier le plus proche et on annoncera l'étage avec le haut-parleur du téléphone si cet étage a changé. Pour l'interface utilisateur, ça ne va pas être très compliqué. On va mettre un bouton pour mettre en correspondance la pression de référence à l'étage 0. Ensuite, on va mettre un label pour indiquer la hauteur d'étage et un textbox pour gérer la variable de hauteur d'un étage. On va réafficher un textbox pour l'étage et un label pour indiquer de quoi on parle. Et ensuite, on mettra deux labels pour la pression et la hauteur. Côté composant, on aura besoin d'un composant baromètre qu'on va aller chercher à cette adresse-là, puisque ça n'est pas un composant qui est nominalement présent dans App Inventor. Et on va aussi prendre un composant texte à parole pour dire l'étage. Le dernier point que je fais toujours, personnellement, c'est que je mets toujours un composant de notificateur pour les messages et le débogage. Alors on va maintenant passer à la programmation et on va démarrer App Inventor. Ce démarrage je le fais à partir d'une icône que j'ai mise sur le bureau et dont l'avantage est de disposer directement de App Inventor en français. Vous pouvez aussi programmer cette application en anglais si vous préférez. Donc dans les projets je crée un nouveau projet que je vais appeler Étage Barreau. Et je vais d'abord créer la partie interface utilisateur dans cette interface utilisateur que je vais déclarer en mode centré pour que les choses soient centrées au milieu je vais créer un bouton qui sera un bouton reset donc ce bouton je mets à l'intérieur reset et le nom du bouton pour que je puisse m'en rappeler je vais le renommer en bouton reset ensuite dans un arrangement horizontal je vais mettre les informations nécessaires pour pouvoir modifier la hauteur de l'étage donc je vais prendre un arrangement horizontal ici dont je vais déclarer la largeur en remplir par an pour qu'elle occupe tout l'espace et dans cet arrangement horizontal je vais d'abord mettre un label qui va m'expliquer de quoi il s'agit donc il va s'agir de mettre la hauteur de l'étage en mètres. alors ce label je vais lui dire qu'il a une police de 20 caractères pour qu'on le voit à peu près correctement et puis je vais rajouter à ça une zone de texte dans laquelle je vais pouvoir afficher et modifier c'est pour ça qu'on utilise une zone de texte la hauteur de l'étage donc je vais renommer ça en zone, te zone de texte hauteur étage et je vais lui dire que la taille de la police est de 20 je vais également lui dire que dans cette zone de texte on ne peut mettre que des nombres uniquement des nombres voilà ensuite je vais rajouter une autre zone de texte mais cette fois ci des caractères de taille 80 et en gras pour afficher l'étage donc l'étage ça sera également des nombres uniquement Donc je vais renommer cette zone de texte en disant que c'est l'étage Ok. et je vais dire que par défaut c'est 0 par exemple ensuite je vais mettre un label pour expliciter ce que j'ai affiché au dessus et donc dans ce label je vais mettre que c'est étage ensuite j'ai besoin de deux autres labels celui-ci je vais quand même le mettre en taille 32 comme ça on verra bien et puis on va utiliser deux autres labels pour afficher la pression et la hauteur donc un label que je vais renommer label pression dans lequel on va afficher la pression mais je vais mettre pression par défaut dans le texte pour se rappeler la taille de la police je vais la fixer à 20 et je vais faire la même chose pour la hauteur j'indique que c'est le label hauteur, et je vais mettre par défaut que c'est hauteur, voilà, et avec une taille de police de 20 caractères, alors ça a l'air de bien se présenter, le reset quand même je vais lui mettre une taille de 20 caractères, j'avais oublié de le faire, Reset enfin. et j'ai oublié d'une part que ça ça devrait être centré donc je vais dire que la zone de texte qui représente l'étage est une zone qui est centrée, alignement du texte centré je vais dire aussi que par défaut la valeur de la hauteur de l'étage ça sera 2.7 comme ça si jamais j'oublie de la mettre il y aura une valeur qui sera correcte on va maintenant passer aux composants de service qui n'apparaissent pas dans l'interface utilisateur mais qui sont nécessaires à l'application on va prendre en particulier un notificateur pour afficher les messages. On va avoir besoin d'un composant texte à parole qui est dans les médias pour convertir le texte en parole et dire les tâches. Donc c'est un composant texte à parole qui est dans le troisième onglet. Et enfin, on aura besoin d'un baromètre qui lui est dans les extensions et qui n'est donc pas par défaut dans App Inventor et qu'on va devoir importer. Alors pour l'importer, je vais vous afficher ici l'adresse, mais on va nous aller le chercher directement sur Internet. On va rechercher par exemple « App ». Inventor Barometer Extension Voilà, alors j'ai fait des fautes d'orthographe mais il me l'a trouvé quand même c'est celui qui est de Pura Vida Apps à cette adresse là et vous avez ici toute une documentation et à la fin de cette documentation vous pouvez charger l'extension AIX vous cliquez là dessus et l'application se télécharge dans votre répertoire de téléchargement normalement vous enregistrez et votre extension AX est à présent sur votre ordinateur. Vous revenez sur App Inventor qui est ici et vous importez l'extension depuis la zone de téléchargement ici. Voilà, AX. Import. Voilà, mon extension Typhoon Barometer est importée. Ce que je dois faire, c'est rajouter ce composant dans l'interface. Et maintenant, j'ai terminé la partie design de l'application. Je vais pouvoir aller vers la programmation en cliquant sur le bloc en haut à droite. Alors, rappelons-nous ce que nous avons à faire. Quand j'appuie sur le bouton reset, je définis la pression au sol comme la référence. Ensuite, à chaque fois que la pression change, je vais dérouler les actions 2, 3, 4 et 5 faire la différence entre la pression courante et la pression de référence diviser par 0,12 puis diviser par la hauteur de l'étage arrondir à l'entier le plus proche et annoncer l'étage s'il a changé alors on y va donc il y a deux événements auxquels je dois réagir dans le programme c'est quand je clique sur le bouton reset donc quand je clique sur le bouton reset et le deuxième événement c'est quand la pression mesurée a changé il y en a un troisième que j'ai oublié de mentionner c'est quand le programme démarre dans ce cas là je dois vérifier que le téléphone que j'utilise a bien un capteur de pression c'est ce que je vais faire ici et je vais le vérifier dans ScreenInitialize la première chose que je vais faire c'est de déclarer les variables que je vais utiliser donc je vais avoir la pression de référence prf que je vais initialiser à 1013 hectopascal qui est la valeur standard de l'atmosphère 13 Ensuite, je dois déclarer le nombre d'ectopascales dont la pression baisse à chaque mètre donc je vais l'appeler dp par mètre et là donc ça va être 0.12 puisque la documentation me dit que mes mesures sont en hectopascal ensuite je dois donner la hauteur de chaque étage Donc, hauteur étage étage, et je vais l'initialiser à 2,7 mètres ensuite je vais avoir trois variables qui changent en continu la pression mesurée pression que je peux initialiser aussi à 1013 ça n'a pas grande importance mais je donne une valeur qui n'est pas stupide il va y avoir la hauteur, je vais dupliquer ça donc je vais avoir la hauteur au-dessus du niveau 0 que je vais initialiser à 0 et enfin là l'étage calculé voilà l'étage que je vais initialiser également à 0 ensuite ce que l'on va faire c'est vérifier que sur ce, cet appareil il y a mis un baromètre donc on va faire un test ainsi alors si il y a un baromètre c'est à dire dans typhoon Baromètre, si le baromètre est disponible alors je vais l'initialiser on va mettre typhoon Baromètre activé à vrai voilà on active le baromètre pour être sûr qu'il est en fonctionnement et sinon eh bien on va dire avec un notificateur que qu'il n'y a pas de baromètre Alors, je déplace un petit peu cet événement là donc le message ça va être pas de baromètre sur cet appareil. Le titre, ça va être baromètre, point d'interrogation, et le bouton va mettre OK. qu'on va faire ensuite c'est programmer le bouton reset avec deux choses. On va mettre à jour la hauteur de chaque étage avec la valeur lue dans la zone de texte correspondante parce que quelqu'un peut l'avoir changé. Voilà, on va mettre la hauteur à la valeur qui est dans la zone de texte. C'est le deuxième point qu'on va faire, on va mettre la pression de référence à la pression mesurée. Donc, on va mettre la pression de référence à la pression mesurée. Alors, cette pression mesurée, elle n'est est pas une variable, c'est une propriété de Typhoon. Donc, pression mesurée. Voilà. Alors, à ce stade-là, en général, il faut déjà avoir vérifié ce qu'on a fait en se connectant alors ce que je vais faire c'est je vais me connecter à mon téléphone en cliquant sur le compagnon AI et je vais le faire apparaître à droite pour que vous voyez ce que je fais alors je vais cliquer sur le compagnon AI côté téléphone voilà je vais cliquer sur le compagnon AI 2 je scanne en cliquant sur scan et je dois avoir mon application qui va charger sur le téléphone alors voilà, actuellement, si je fais un reset, je vois bien un étage 0, mais en fait, il ne se passe rien puisque je n'ai pas programmé ce que le téléphone doit faire quand la pression change. Donc, on va s'occuper maintenant des traitements effectués quand la pression change. Donc, pour l'instant, je vais faire un reset de la connexion pour ne pas être ennuyé par les warnings. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois dire que la hauteur au-dessus du niveau 0... Donc, la hauteur est égale à la différence de pression donc mathématique la différence moins la variable PRF moins la pression mesurée qui est donc cette pression là et ça je dois le diviser donc je dois prendre une fonction mathématique divisée et je vais diviser par l'écart de pression par mètre donc ça c'est la variable dp par mètre donc ça je le mets ici et je le mets là voilà et puis je peux demander à ce que ce bloc il ne soit pas trop étendu on va le mettre en données externe. et puis je vais déplacer ça un peu pour pas qu'il se chevauche ensuite maintenant que j'ai la hauteur au dessus du niveau 0, je dois diviser cette hauteur par la hauteur de chaque étage pour avoir le numéro d'étage donc je vais de nouveau mettre étage À hauteur divisé par la hauteur de chaque étage donc mathématique divisé la hauteur divisé par la hauteur de chaque étage hauteur étage voilà et donc là j'ai un chiffre qui me donne l'étage mais qui a plusieurs décimales donc il faut que j'arrondisse cette valeur pour avoir un nombre entier alors ça je le fais avec une fonction mathématique qui se trouve ici donc je vais dire que je veux 0 décimale pour arrondir à un nombre entier donc je mets 0 décimale à ce chiffre et donc j'ai un nombre d'étages ici qui est un nombre entier que je vais pouvoir comparer à la valeur qui est déjà affichée dans la zone de texte donc je compare la variable étage qui vient d'être calculée à la valeur qui a déjà été stockée donc si ces valeurs ne sont pas égales Si la variable n'est pas égale à ce qu'il y a dans la zone de texte où on a stocké la valeur précédente de l'étage, dans ce cas-là, on va annoncer le nouvel étage avec un texte à parole. Le texte à parole, il est ici. Donc on va appeler texte à parole de la variable étage. Et puis ce qu'il faut qu'on fasse quand même, c'est qu'on mette la zone de texte à la nouvelle valeur de l'étage. Voilà, la dernière chose qu'on va faire, c'est afficher dans le label pression la valeur de la pression pour pouvoir contrôler. Donc ici, on met dans le texte du label pression la concaténation de pression en HPA de points. Et on va mettre juste derrière la variable pression pression ici Et on va faire la même chose pour la hauteur mettre, mettre la belle hauteur hauteur en mètre et on va mettre ici la hauteur voilà on a terminé notre programme on peut maintenant l'essayer donc je fais apparaître le téléphone à l'écran du pc je m'y connecte avec le compagnon AI du côté du pc et de la même manière du côté du téléphone et je lance le scan voilà le téléphone est chargé Et là, au moins 55e étage parce que on n'a pas calibré le donc j'appuie sur reset 0. et je suis à l'étage 0 je vois quand même une petite difficulté ici c'est que la hauteur de l'étage en mètres est trop grand comme chaîne de caractères pour laisser apparaître la valeur qu'on a donnée. donc on va corriger ce point là et on va pouvoir refaire des essais pour corriger ce point là je reviens vers le designer je clique sur le label 1 et je change le texte associé à ce label hauteur étage en mètres. je vais simplifier voilà et donc ce que l'on voit c'est que ce changement réinitialise le téléphone et je dois nouveau faire reset et cette fois ci je vois bien que l'étage il est à 2.7 mètres alors, avant d'aller dans l'ascenseur, je vais modifier la hauteur de l'étage pour vérifier, depuis ma chaise, si ça marche bien. Donc là, au lieu de 2.7, je vais mettre 0.3. Je fais un reset. Voilà, je peux me lever. Un, deux, trois, deux, deux, un, voilà, zéro. donc je vois que avec 30 cm, ça marche. Et donc, maintenant, je vais pouvoir faire wow. les essais Z en grandeur réel. Alors on prend l'ascenseur, et c'est parti Reset et décollage la méthode barométrique, maintenant en faites comme si Rano, trouvez-en d'autres.